Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion Aujourd'hui je vais essayer de battre mon record de 500 tractions en 15 minutes Si vous êtes prêts un petit like et on est parti La vérité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 Je vais fermer ta gueule Ok, ok, ok, okay. Regarde, tu vois c'est quoi ça Donc tu vas fermer bien ta gueule comme il faut maintenant Je vais t'expliquer Tu la vois, elle, c'est la diseuse de vérité Aujourd'hui, tu vas devoir dire la vérité sur tous les noms que je vais te donner Je vais te balancer des noms Tu vas devoir me dire doper, pas doper Je veux pas d'explication, rien La moindre erreur, une balle dans la tête directement Je veux rien savoir Bon les gars, si j'ai bien compris Aujourd'hui, j'ai pas le droit à l'erreur je suis obligé de dire la vérité s'il est dopé ou natif. enfin la vérité. Je suis obligé de trouver la bonne réponse, la vérité, seule les concernés la savent. Tu te trompes, je te bute et je vole tes pecs. C'est bon Ah ouais, ouais, ouais Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête Tu m'as libéré comme la Bouge, on ne peut pas faire du sexe <rire> Ok, ça attends. Ça. je suis Tais-toi, est-ce que t'es prêt Eh, hey, il est chargé ou pas ton truc Sécurité. Ok, tiens. Okay. Tu plus jusqu'à demain. Il n'y a aucun mètre par la sécurité, il n'y a plus de pile. Il n'y a aucun, j'enlève ma main d'agage, c'est pas grave. Hey, okay, à, à la base, je signé pour faire quoi que je ne suis pas signé pour faire des Tu vas le faire bien. et tu vas faire, c'est toi qui m'envoie des trucs comme ça. Bah, vas-y, balance les noms là. Je n'ai pas lequel. Bon, je te balance les noms, un par un, et t'as pas de de tromper. T'es prêt Vas-y. Marvel. Euh, Chef Fitness. Chargé. The Robe. Chargé. Ok. Nash Bifit. Euh, chargé. Nassim Saïdi. Ah, pour l'instant, ça va ou pas Pour l'instant, ça se passe. Ok, on continue. Oh. Nassim Saïdi Oh, putain. Ah, monsieur, dépêchez-vous. Là, on discute, comme il dirait. Il suffit qu'il ait pris une fois pour être chargé. Et c'est fini. Tu prends une fois des chargé Caché, serein, tout ce qui est légal en France. On va dire ça, vas-y. Oh putain. Oh putain, j'ai envie d'y croire. Je vais dire Nassim. In Tarzan! Tu réagis pas à la si est Je réagis pas maintenant, je peux pas. Euh, attendre. Attends, il y a des coups de crosse qui vont partir. <rire> ok. Euh, tu m'as dit? In Tarzan. Nachi! Enfin, Nachi dans le field game. Arthur Gaines. Nachi! Ok. Thomas Ranieri! Le black! L'homosexuel! Comment on a droit? Moi, je suis Il est moquin, Il est okay. es beaucoup trop proche de, mon, de ma bouche. Oh, bah écoute, ça va être bien. Ah, ça va s'embêter citer tout ça là. Bon, j bah, parce que moi j'aime bien les soirées à Athènes. Non, mais j'en ai remarqué. Bah, puisqu'on parle de mecs bizarres et qui aiment bien trop le sexe, Thomas Ranieri tiens. Oh, ouais, euh, non, je peux pas dire que c'est dinguerie. Je que je vais mourir. <rire> non, on va laisser une bonne image de nous. Nati. Ok. Kenfit. Kenfit. Oui, Kenfit. Il a plus de 10 000 abonnés, il fait partie du film maintenant. Ah, bah oui. Valou, okay. reste, <rire> reste ici. Reste ici Vas-y, je veux pas de problème. Reste ici a pas de ça Si je me trompe, je meurs si tu trompes, tu meurs que Je peux pas dire Nachi Mais bon, je est sais pas si il est aussi. chargé aussi. pas hein Qui sait Est-ce qu'on est du live chez Fitness Fusion Chargé. C'était là Chargé. Voilà. On, est sur du... On est sur du basique. Mettre calme. Ah je sais pas Fais Attention Non mais je l'aime bien Oh bah moi aussi j'aime bien Chargé Voilà On est honnête. <rire> même si on aime bien les gens Chargé Euh, Nati <rire> Attention parce que je vais te t'abattre avant Avant ce qui est prévu. Parce que c'est. Je suis pas bien misé Et Sam Chargé. Logique. C'est pas le je tiens. Faut le savoir, hein. Donc potentiellement à affronter des gens de Potentiellement un superbe fit avec la FF. Potentiellement. Du coup, na G. Ouais, Les pertes de malade, c'est chargé. YES YES euh... Non, non, c'est parce de que j'ai vu un morceau il est passé. Tu vois une chute pas bon, on passe donc quand même. Ouais, mais il suffit qu'il est touché une fois. C'est vrai. Mais euh, chargé. Euh, nati nati, nati, nati, Nati, Nati. Pour le tour au on va juste prendre Ibra. Voilà, vu que c'est la tête d'affiche. Euh, Ibra, il, il, euh, okay. il est Nati. Ok. Vas-y. Vas-y, il est Nati. Ok. Bodytime, Alex et PJ. Ils sont sexy. Il y a des avances ici, il y a des très grosses avances. Hein. Ils sont sexy. Oui. Ils Ils sont sont sexy. Bon. Oh, t'en es où là À Bodytime. Non Natchi, Natchi, Natchi, Nachi Botian, bien sûr. Ok. Elle t'aime cure naze. Genre, cure, ma cure, elle est naze, genre. C'était une mauvaise cure. T'as compris Bah tu vois, en même temps son monde déjà. En fait, il suffit qu'il ait touché une fois, c'est. C'est chaud Mais vraiment, là si ma vie est en jeu, je dois pas me tromper. Parce que je pense qu'il a touché au moins une fois. Parce qu'il n'y a pas un physique de chargé. Pas des paires de chargé. Réponds, arrête ah, de discuter là, arrête de parler. Profite hein, parce que je suis attaché. Réponds, hein, réponse réponse réponse réponds, eh, réponds, réponds. Parce que moi... Pas lui, pas lui, j'en ai bien Alors pas attention. Euh. Nathie, allez. Ok. Sykes star. Nati. Sur ce calme, tu vois. Brutus le robuste. Oh Monsieur qui fait 2 mètres. 2 mètres de kilo, je sais pas moi. Je sais Nathie, mais je l'ai à l'œil là. Tu à avoir un très bon visite, les peurs qui commencent à augmenter. Brutus, on t'aime, on t'a à l'œil. Attention. Parce que le canon, ça là, c'est dans ton trou hein <rire> oui, oui, bah, euh... pour ça. <rire> Monsieur Newton. Newton, il est natif. Ok. Bon, t'as dit assez de conneries pour aujourd'hui. Je pense que t'as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu vas dormir un petit peu, ça va te faire réfléchir à deux fois, ok Bon, à demain. Mais hey, tu vas où eh mec, tu vas me laisser combien de temps ici Eh hey, Aux sous T'as Oh Oh non, pour toi On va ouais, prendre Un gueule au feu. Putain, bon, tu m'as ramené Tu t'es ramené à Play Run 1000 Pour prendre des portes, Et aussi parce que hier, ça m'a dit des putains de conneries, je dois le dire. ça a l'air bon Oui, oh, bien sûr que c'est bon. Bon, ok les gars N'oubliez pas, avec le code FITNESSFUSION sur Iron Mill, vous avez moins 25% sur absolument tous les plats. C'est rapide, efficace, tout est écrit dessus. Achetez. Euh, vas-y, je peux manger là. Tu vas faire de ta gueule toi. Euh, vas-y, comment tu veux Je mange ça. Je suis attaché avec cette superbe corde Everjump. D'ailleurs les gars, vous avez aussi moins 10% sur euh, le site Everjump. C'est des cordes à sauter connectées, n'hésitez pas. Il te plaît, sur... Ah, il m'a encore des verdure qui est encore tombée. Mince, merde. Ils, ah, ont, ils on ont dit bien entre tes nichons. Ils ont dit, on doit le dire combien de fois par vidéo du Flash, le plus possible. Ah, merde, t'as encore des versions. Voilà, ça fait ça fait beaucoup. On, on ramasse. ramasse. Ah. <rire> ok, on enchaîne. Solid Mike. Nachi. On, Nachi, on en fait easy. En pleine de fond bonne. Nachi. Moi, bon, du contraire je ai frappé. Rappel euh, ah, Cuesta. Ça fait longtemps, lui, tiens. Fait que euh, Ok. On ouais, va pas de doute. Alex Levent, Très dur là, attention. Alex Levent, Nachi. Ok. Ah, j'en ai un bon. Là. Un gros saut. Ah, le Nati du Pic Game, tiens. Ah franchement, si.. J'ai pas envie de mourir, oui. tu vois. On a plus de <rire> vie. Après, euh, seuls les concernés savent la réponse. Ouais Je sais pas, peut-être que là je vais me tromper. C'est à la fin que je vais savoir si tu vas me mmh. tuer ou pas. Chargé D Accord je vais le voir au salon du fitness. Allez, ah allez, ça va ah, Ok. Monsieur Rico pour oh, Putain. Là tu vois. Moi j'ai envie d'y croire. Mais les pères Ah là là. Voilà. Si mon associé n'était pas rentré dans mon cerveau, j'aurais peut-être dit Mathilde. Chargé. Ok. Putain, j'espère que je pourrais mourir. Parce que là, déjà, même si c'est pas toi qui me tue, ils vont tous oui. venir me tuer. Là, tu vas te faire buter déjà. On va tomber du fitness tu vas te rattraper. Hein. Putain. Ok Je cours vite quand même. Non, tu cours plus aussi vite qu'avant. Putain. <rire> Je <vais te> <coughs> ok. Le doc. Nati. Merci. J'aime beaucoup sa chaîne d'ailleurs. J'aime beaucoup aussi. Il parle oui. bien de comment tu les gens. Euh, Sao Nelson. Euh, Sao Nelson. Euh... Chargé. Rien okay. de spécial, il l'a dit. Lucas Bouy, qui a déjà fait des compétitions. Putain, mais j'aime peu... Il est en PDC négatif. Long, attention, PDC-6-7 sur 7. Non, mais en fait, il kiffe le bougie. Faut regarder aussi les stats, attention. Hein. Mais j'ai envie d'y croire, physiquement, je sais que c'est faisable. je vais pas me tromper. Oh putain, vraiment, si ma vie est en jeu, là, je crois que je dirais quand même match. Ok. Loïc fit. Euh, le bifilé au cœur tendre. Chargé. Ok. Il le cache pas, c'est le premier euh, précurseur à l'apparemment. Ridicoye oh. oui, hein N'oublie pas Eh, hey, c'est chaud comme jeu Vraiment, si je dois... Vraiment, ouais, Mais, mais c'est sûr que je me suis trompé au moins 15 fois Allez, ouais, je vais déjà Euh Chargé. Je pense qu'il a essayé une fois. Ok. J'en Chargé. Ok, j'allais dire, il n'y a pas à réfléchir. Le seigneur des musiques de Nati, Enzo Fucra. Naturel nature, oui. Enzo Fucra, chargé. Évidemment. On dit le contraire, on hein, se serait battu ici. Je trouve ça va bien le masque. Merci. <rire> je dis que je suis moche, hein, c'est... Non, non, non, vraiment, ça te va super bien, tu Devrais ouais. aller à salle comme ça. Faire reculer. C'est du coup, on fait une vidéo non, non, comme ça. ça. On va se faire sortir de toutes les salles. Là <rire> encore. Chargé. Logique. Euh, Arthur Moussa. Attention, c'est ça rentre dans le cul, hein. ça aussi, ça aussi. Arthur Moselle Chargé. Euh. Naty, Naty, Naty. attention hein Naty, Naty, Naty. Tu te trompes, euh, Nico Dallam. Euh, Maty. Ok. Manga Mangawar, Idriss. Naty. Ok, avec son magnifique crâne lisant. J'aime bien, oui Mexique. Attrape-le, tu n'as le qui oui, plus aussi, non ah, oui, je, je vais... On va lui faire des trucs lui. Je vais mettre dans la bête. hein bon. Euh... Maintenant, produire le Bogot du feed Game. Eh, j'ai froid, je suis mal installé. C'est du dépit. Non, non, ça c'est un fils d'eux qui m'a acheté un saut d'eau. C'est du pipi. Est-ce que c'est normal Ça c'est du pipi. <rire> c'est parce que t'as peur. Eric Flagg, Nachi On est totalement d'accord avec Natchi, ok. C'est terminé C'est terminé. Ça, je suis toujours en vie. T'es sûr Je me suis pas trompé. Donc c'est bon, là tu vas me détacher Non, non, je te détache pas. T'as fait tout ton fait pendant ton putain de test. Faut que t'arrêtes tes vidéos de merde là. Tu crois que t'es qui les seuls qui connaissent la vérité, c'est les mecs concernés. C'est les game over pour toi, mon gars. Non, non. <tousse>